Cette année, pour le cadeau de Jormi, j'ai pensé à euh un sextoy ou une cravate. Hmm je réfléchis encore un peu. Je, je reviendrai vers vous.